Allez, c'est parti. Là, on fait le, le 14. 436 mètres par 5, handicap 12. Par 5 de 436. Et ouais. on va se le faire en mode, en mode vlog. Voilà. Donc, je vous vraiment. accompagne sur le parcours, vous allez voir ce que ça donne. Allez, Christian à la main. Ouh, c'est quoi ça Des graminées Ouh, les écuries juste à côté. Allez, mon Christian à la main. Vous allez voir, il cogne, hein, le salopard. Il maltraite sa balle, le Christian. Et voilà, un joli draw, tu vas être sur la gauche du fairway, oh. prends le rebond, et te ramène. Très belle comme balle Bravo Christian Merci ouais. Ça marche bien nos drives aujourd'hui tous les deux. Allez, 14, 1 par 5, Christian vient de faire un avion de chasse, je vais m'aligner sur les bunkers de gauche là-bas. En fait pour moi c'est ça l'alignement, non C'est ça qu'il faut faire, oui Et oui, c'est ça qu'il faut Mais faire c'est là que dans là que je suis. Agade. Hop T'es un peu trop à gauche. Oh. T'es prévenu. T'es exactement là où tu es aligné. C'est vrai Ah oui, donc vois, C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Oh, oui, oui, oui. D'accord T'aurais pris l'arc exactement. exactement, ok. Attention. Faut que tu reviennes et vérifies ton alignement. C'est l'intérêt d'aller là d'ailleurs. Je me mettrai là plus souvent pour toi. C'est vrai Bah oui, parce que ouais. tu vois que. Allez hey, mon Christian. C'est Des défauts classiques aussi des amateurs de base. Hein. Ouais. L'alignement. Alors là, on joue plutôt pas mal. Je dois avouer. On vous fera la carte complète. Je la on mettrai on sur se le site. On joue pas bien à cause du de putting de. Ouais, on a fait quelques. De tout dépend qu'il y a pas. Mais globalement. Ça reste un golf accessible qui est magnifique et accessible à tout, les, à tout le monde en fait. En fait, dès que. Techniquement ouais, et techniquement. Il est faut pas s'égarer. Dès qu'on est sur le fairway, ça score. On fait des pas, on a frôlé des birdies, on merde un petit peu quelques, quelques putts, parce qu'on voit des lignes là où il n'y en a pas. Après, on a eu quelques... voilà pas connaître, des arbres. On n'a pas de télémètre, donc euh, sur les distances, deux, trois petits défauts, et puis ça reste une chaîne amateur. Hein. La gratte et la top fait partie du jeu, les amis. Allez Oh là là, regardez comme c'est joli. Les arbres en fleurs là c'est quand même magnifique donc moi ma balle je voulais m'aligner sur les bunkers là bas mais elle est partie sur l'alignement de l'arbre en fleurs je vais peut-être pas être sur le fairway ouais. mais c'est pas grave c'est pas grave grave grave regarde ma mine il y ma mine! Quoique, pas si loin que ça, ça avait plus euh, roulé. Jolie balle, Christian! Ouais, elle est pas mal ma balle là. Ouais, ouais, ouais. La mienne aussi, sauf qu'elle est du coup dans le ref. C'est pas très grave. 180 là, hein. mètres. Je sais pas quoi jouer. Dans une balle. Enfin, bois. avec un ref comme ça. Ton bois. Un bois là-dedans? Oui, ça va, elle est pas si. Tu vas voir, essaye! Pense à contacter comme un fer, c'est tout. Alors, je vais tenter de contacter comme un ouais. fer. Essaye. Je te promets rien. Ben non. Moi non plus. Euh, ouais. Je vais voir, hein. on va voir. Hein. Ah, ça s'enfonce. Ouais, ça s'enfonce. Ouais. Voilà. t'occupe pas du reste. Et l'orage la fera rouler. Ah, elle est partie encore sur la gauche, je vais me reprendre du ref. Ouais. Ok, bah après j'ai passé l'arbre là-bas. Ah, j'ai un peu forcé, un peu forcé mais... Donc 14... tu vois, là où tu ralentis ralenti... Ça veut dire que je l'ai dans les pattes. Hein. J'ai ralenti Là où tu ralentis, c'est que tu prends ça d'herbe avant. Ah bon. Ouais. Tu sais quoi, la prochaine fois, je me mets sur le fairway. Voilà. Non, tu t'alignes correctement au départ, t'es cool Christian J'ai dû jouer du fairway, Parce que tes un coups sont J'ai tenté un bois mais ça n'a pas. Alors ça m'a sorti, j'ai avancé. N'est-ce pas non plus Exceptionnel ça Allez, regardez quand même Christian. Ah, j'ai joué à un club que j'ai jamais joué aujourd'hui. Christian, encore. ils ont fait une belle. Euh, voilà, une voilà. Belle balle là, il ont en ici. Tu joues pourquoi en distance On est à 180, 170 Tu sais, je pense, ouais. J'ai joué à un club que j'ai pas encore joué aujourd'hui, mais bon. Ah. Je sais pas quoi, ça a tous les noms qu'on veut commerciaux. Oh, il a fait un joli bruit. C'est à gauche, ça va dans Alors le bunker. Ça va dans le bunker, tu crois Oui. Non, non. tu as échappé au bunker. Ouais, Donc t'es au es au niveau du deuxième bunker en deux, et c'est un par cinq. Ah bon. Ben je sais pas, je te pose la question oui. en fait, regarde, je crois hein Je crois pas, mais euh... par 5, ah oui C'est un par ah, C'est dommage, c'est au niveau, oui. En deux là, Christian, c'est en fait, joli Il n'est pas très long Regardez, non, regardez le sourire ah, là, là. <rire> ouais Ah mince Ouais, on va dire à, à hauteur, 2, mais c'est dommage, il partait un peu à gauche Ah, t'aurais pu être en deux. 2, il, il, il, il, il se poutait pour rigoler comme tu... à la télé Oh là là là là comme à la télé. Quand on prend les panneaux la 90, c'est entrée de green ou milieu de green C'est entrée de green entrée pour les parcs 4 et par 5, pour les parcs 3 c'est le milieu. Ok. Euh, ouais. Et le problème, c'est le contact dans le ref, ce que je. T'occupe joue... pas, allez, t'occupe pas. Ouais, ah, non mais si je m'en occupe. Non. Ben, je vais mettre un petit sac en plus quand même. Non, non, faut pas saquer. Ah oh, putain. T'as saqué, voilà. En fait, le demande d'être encore plus parfait. Il demande d'être plus précis, je préfère. Ah, et puis je l'ai topé. En fait, je l'ai topé, elle a traversé, elle est passée de l'autre côté. Merde Mental, le golf, et je pense que la lucidité. Alors, euh, boire, manger. Euh, là, on a explosé les bouteilles d'eau, des compotes. J'ai euh, un petit mal de tête, et je pense que ma lucidité paye un peu. Pile enfin, poil je au paye niveau. Un peu En lucidité. Tellement chaud. Au final, on se croirait en été. Allez, regardez. Euh, je vais juste vous montrer la balle de Christian quand même. Voilà. J'ai Et... le temps de faire bien. Mesurer. Ah, mais concentre-toi, mon Comme Christian. Comme tu es de l'autre côté. Je vais me placer. J'ai le temps de trouver mon Exactement. point de chute. Ah. Pas beau Pas beau ça ah, C'est joli, mais j'aurais juste voulu que tu attendes que la caméra soit prête. Alors, tant pis pour toi, mon ami. Allez, moi, je vais être par là. Non, pas sûr, c'est pas grave. Ah. C'est bien Allez, roule Alors... Tu veux que je te montre la ligne, c'est ça Non, hein c'est pas le même pote, là. C'est de en de descente, ok. Hors de mon contrôle. C'est pas mal, c'est pas mal Oui Part sauvé C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, oui, le par C'est ça, hein ouais. Oui Oh <rire> <rire> je, je me compte, as vu Il y a des pentes Je joue. J'ai ben, réussi exactement ce que je visais, donc euh, ah, les pentes ici, il n'y en a pas, il y en a joli, ah, joli part, oh bah, oui, oui, regarde, allez. on se fait un part, <rire> ouais. donc euh, part, part sur le 14, c'est pas hein. mal, un ah, trou facile, quand même. allez, donc, je vais essayer un draw. ça va frôler les arbres à droite, on est le 15, au 15, en, gros, en frôlant les arbres C'est-à-dire que je vise le bunker qui est là et ça tourne un peu et à devra gauche Je revenir, d'accord, vas-y, fais voir. Oh, mais tu fais en plus, tu l'annonces. Elle est belle, hein, ça Oh, ça ah, paye pas. dommage parce que tu restes dans le ref. Ça paye pas, mais il risque hein, quand tu ne connais pas le parcours. Mais ouais, je suis mais comme euh, ça. Tu ouais. l'annonces en plus, c'est ça qui est joli. C'est ça ouais. le plus beau, tu dis j'ai ce les Ah frôlé oui, moi j'aime bien ça, moi j'aime bien. Tu frôles les arbres. Moi j'ai. Allez. Moi je me mets à gauche du bunker parce que je vais pas prendre les mêmes risques que toi. Bon, c'est aller plus loin que ça, je sais pas. Les distances, on ne se rend pas compte. Ah, plus à gauche, tu vas rouler. Plus à gauche, tu vas rouler, c'est mieux. Voilà. Eh bien me le dis pas. Bien. Bien. Plein badin, plein ferouille. Ça, ça plus que moi, ça paye mieux. Bah, je suis euh, voilà en même temps, c'est ce que je me dis. Autant viser. Euh... Alors, c'est sécurisé. Le deuxième coup euh, sera probablement propre à jouer. C'est bien. Et je suis content. De t'être repris. Oui. dit, j'ai un peu oui. fait exprès pour le coup. Christian, façon, as raison. C'est mon faire. défaut, c'est qu'en fait. Euh... J'arrive euh, pas à m'arrêter dans la routine quand quelque chose me gêne et là je viens de faire l'effort. Sans prendre des risques hallucinant. Aucun qui n'a payé Ouais. Sauf ah, un, peut-être un, une fois, euh, un bon.. Peu... Mais bon. Pas... Prendre des risques, c'est assez oui, marrant. Parce que, en fait, euh, on voit pas les. De si loin, on voit pas les Exactement. Là, il y a un ref derrière le bunker. Alors que euh, moi j'essaie de viser voilà, sécurité, sécurité, sécurité. a de belles balles ça. et de beaux jeux. Un beau jeu. Quand je, ouais, quand je joue bien, j'attaque. Ah. Mais c'est plaisant, hein. du coup, ça, fait une belle, euh, ça me fait une belle partie. J'espère que vous vous régalez autant à mater la vidéo que nous à jouer cette partie. Vraiment, je vous le souhaite, parce que c'est un régal. Et ce golf est magnifique, vraiment. J'aime bien, alors, les, non, les golfs de notre euh, région, de la région, tous ceux qui regardent cette chaîne de... de de France, de Navarre, d'Outre-mer, des états unis de partout dans le monde, on a une région fabuleuse. Entre l'Oise, le Val d'Oise, les Yvelines, une vraie région golfique. Une multitude de golfs, c'est hallucinant. Et quelle qualité de golf, quoi c'est vraiment un vrai régal, un vrai plaisir. Donc voilà, je vous emmène golfer ici euh, au golfe d'Apremont. Un vrai euh, un vrai plaisir et d'autant plus un plaisir moi je mets une balle plein milieu donc euh, 90, 135, 130, 120 en descente vaut mieux être devant plutôt que d'être trop loin allez je vais sortir un fer 7 je suis en mode, mode fer 7 ça me suffira largement beau allez va. et hop je plante mmh. le green Bravo. et je roule pour être à hauteur de drapeau oh putain en régule en régule alors qu'on est au 15e là, un truc comme ça tu veux que normalement je l'ai dans les pattes. Oh, vous allez voir je peux jouer allez Christian lui a pris des risques mais il est resté dans le, dans le ref Ah oh, shit, okay. je me relève, qu'est-ce qui m'arrive Bonsoir bien. Et il rentre sur le green à gauche et il en ressort. Ok. Mais oui, oui Pas décompacté là ah. C'est super plaisant d'avoir des balles. C'est énorme d'avoir des balles en mode été, il fait 27 degrés, elles volent beaucoup plus. Donc en fait il a fallu qu'on ajuste la distance tout à l'heure, en début de partie, pour se dire oh là là, attends et on a réajusté moi là pour 125 peut-être 130 je joue un cr 7 bonsoir bien je suis après le après le drapeau voilà. ah, en contre-jour oh Allez, regardez moi ce décor comme c'est joli c'est beau quand même ah, Raté Eh ben dis-donc, euh, je pensais que je serais euh, proche du drapeau, mais je suis De loin, loin. c'est les distances qui te perdent de loin, tu vois, tout près, donc. Mais J'aurais pu merdé, vois, là. mettre un fer de moins, là, facilement. J'ai merdé, grave. Allez, c'est hors de mon contrôle. Allez, allez, ah. allez Fais-nous un beau retour pour un joli part. Joli part! Joli! Non, Joli part! J'ai raté le coche moi. Joli Première approche je... merdé. Voilà. Ouais, ouais, sauvé ouais. par le pote, ah, sauvé bah, par le pote. Bah, yes. Joli part! Et ben bah, voilà, putain, on fait pas mal, Et deux parts. Donc là on est au quoi? On est au 15? Ouais! Et par part, le, le, le niveau s'améliore, dis donc, enfin, je parle surtout du mien. Et puis euh, Christian, dès que, dès que tu as un partenaire qui tient le choc, euh, <rire> ah, ça, ouais. bah, ça ouais. t'émule. Toujours, <rire> toujours. Allez hop, on enchaîne, le 16 est marrant, c'est un par 3 avec plein de flotte. Euh, 137 mètres, le 16. Mieux de green. 137 mètres, euh, le 16. Il va être bien celui-là. Voilà. Joli ça. Ouais. Ouh. Elle prend le green, le début du green. Ok. Bah, et surtout pas l'un du drapeau, chef. En plus, elle n'est pas loin du drapeau. Je pense, oui. On ne voit pas bien, ouais, pas loin de.. Ah le drapeau est plus loin encore. Ah. Allez Mal contacté quand même. Ah Ça va dans la flotte Ouais ben, il me fallait au moins ça. Donc tu peux dropper euh, devant l'eau, hein, ou, ou rejouer de là, comme tu veux. Non, non, j'ai... Bon ben voilà, hein. il fallait bien que ça arrive. Voilà, Et il fallait, et il le fallait. Donc, euh, une balle d'enlever. C'est la première vraie grosse connerie que je fais euh... Bah depuis euh, depuis le début donc là on est au 16e je suis plutôt je suis plutôt content de moi je vais remettre une balle ici du coup j'ai pas vu ou estimer la distance qu'il y aurait là est ce qu'il y a une dropping zone non alors je vais vous mettre une balle là voilà on va faire ça ça, et toute la question, du coup, c'est qu'est-ce que je joue À combien tu estimes, là Je regarde où tu droppes, déjà. Là. C'est sûr D'accord. Non Ah, bah ben, je... le terrain est dur. Chut, chut. Pas mal, elle est bien. OK. Là, combien j'estime Ouais. 80... Il euh, y a un peu de vent. Tu sais, tu... Ouais. 90. Ah, ouais Ouais Eh ben, écoute, moi, j'ai mis pour 110. Le drapeau est plus loin que prévu là. Je suis venu à Le drapeau, drapeau. Le drapeau est à 150. Hey. Ouais. Tu vois et tu vas l'avoir. Tu vas être juste un petit peu derrière et à gauche. Ah, moi oh, je suis vu. trop loin. ok. Tu tapes comme un sourd aujourd'hui. Non, mais j'ai joué pour 110. Ah bah écoute, toi t'as dit aussi. 90. Ah, bah, et tu ah, vois, 90, si as ça me ton, paraissait. Si t'as pas confiance en ton cadet, c'est pas la peine. Moi je t'ai fait, fait 50, confiance à chaque fois, ça a marché. 90, ça je sais pas. Bon, allez, 1, 2, 3, je suis derrière le green. Un coup, une pénalité, un troisième Moi, je coup. Moi je suis à 10 suis mètres en fait. Hein. Je t'ai une super. Ça a à bien à 10 mètres. Et Christian, il est, est le sur le point. Le drapeau est au fond. On eh voit oui. pas de là-bas, on eh connaît oui. pas. Eh oui, mon Christian. Ah c'est vrai que j'oublie, bon, les mecs ils viennent là, tu sais, ils prennent leur parapluie, c'est vrai que j'oublie ça. En mode ombrelle, là on a vu ouais. beaucoup d'ombrelles aujourd'hui, vu ouais, la météo. C'est vrai que je prenne l'habitude, c'est sympa ça. Ah oui, c'est une journée d'été, est-ce que vous voyez que j'ai pris des couleurs <rire> Pourquoi je porte la barbe Pour me protéger. Allez revenons au jeu, ouais. ça vaut mieux. Voilà Christian, sur le green. J'ai fait à distance qu'ils m'ont dit mais bon. Ah mais ah oh, attends la bêtise je suis derrière mais il y a encore de l'eau C'est marrant il n'y a pas de marque de pitch hein, sur, ce, sur ce ouf euh, ouf ce parcours t'as vu comment Fou quoi faut jamais être derrière t'en sors bien ou pas Bah ben, je suis juste là en bordure Ouais je te dis derrière on sait jamais ce qu'il y a et c'est pas fait pour jouer Je m'en sors avec du bol en fait oh T'en reste 15 là 1 2 3 4 je joue le cinquième le cinquième ok oh, la honte bon, ah, c'est beau derrière de j'ai un petit coup de moule Stanny quoi ouais J'ai un petit coup de mousse, what, mais regardez un peu ce décor, regardez là on est sur le green du 16, on a la flotte, on a le Christian, on a la partie là-bas en face, c'est un vrai régal, c'est un vrai régal, allez Christian, Christian c'était pour bon Birdie, ça va faire oh, Pas ça trop va mal, faire un donné, Ça vaut mieux mettre en dessous que dessus, ça va faire je un pardonner, des... Je me fais donner, t'es gentil, non, ah non, bah non, je <rire> croyais. Ouais. Allez tiens, moi je suis. Euh... Ça me fait un do... Oh Ah Non, non, je ne pas moi. Suis bon allez, je l'ai. Ouais, joué. Je... Eh, devant la caméra, sois pro. Oui, je viens de dire que je prenais un coup de mou là. T'as un part en jeu, donc.. Euh... Jolie part, cher ami Merci Eh bien voilà, c'était le, le, le trou, si je ne me trompe pas, de 16. J'ai un problème de lucidité là, donc euh, double part, mais euh, vous le savez, hein, des fois, lâcher un trou sur un amateur, hein, sur une partie amicale, bon ben voilà, j'ai lâché ce trou. C'est pas grave, hein, regardez. Moi je suis là pour ça, pour ce décor, plus que pour le score. Allez, vous aimez cette chaîne Likez, partagez, abonnez-vous, mettez un pouce, commentez. J'aime bien moi quand vous commentez, que vous me mettez euh, vos retours, tiens, sur mon jeu, sur notre jeu, sur euh, ce que l'on fait bien ou pas bien, ce que vous aimeriez voir en plus sur ces vidéos, ce qui vous plaît sur ces vidéos, histoire de progresser et toujours vous amener des euh, décors de plus en plus beaux. Allez, on enchaîne, on est sur le trou numéro 17. On va enchaîner. Il a l'air d'être splendide également celui-là.